salut à tous les amis c'est la vie de la forge pokémon juste avant que la vidéo commence j'aimerais vous dire qu'en fait il y a deux tutos dans cette vidéo le premier pour apprendre à faire un casque AEBO chamalo choco monochrome version et un deuxième pour faire pour apprendre à faire un AEBO chamalo choco casque monochrome version 2.0 alors salut à tous! Et aujourd'hui, on se trouve pour un petit tuto pour apprendre à faire un superbe casque Haribo Chamalo Choco Monochrome. Ouh Alors, le matériel dont vous aurez besoin pour faire ce magnifique tuto pour faire un casque Haribo Chamalo Choco Monochrome version. Vous aurez besoin de... Une paire de... Voilà comment une paire de ciseaux, une boîte Haribo Chamallow Choco version maxi partage, partage et une tête. Alors déjà pour commencer ce tuto avec cette boîte magnifique qui sort tout droit de l'intermarché de la ville de Comel de Riorges de France. Alors déjà il faut l'ouvrir très doucement, donc on l'ouvre calmement, voilà donc on l'a ouvert calmement, donc bien évidemment quand vous ouvrez la boîte elle est pleine de délicieux chocolat version aribo Chamalo Choco, donc pour commencer il faut manger tous les chocolats, Après avoir vidé toute la boîte de ces délicieux chocolat, nous allons passer à rien du tout. Parce que si vous avez une toute petite tête, c'est parfait. Il vous suffira juste de mettre la boîte de chamallow sur votre tête, et voilà, ce sera terminé. Mais le problème... Si vous avez une grosse tête, qu'y a-t-il comme solution Prenez votre paire de ciseaux. Votre paire de ciseaux et choisissez un endroit de la boîte que vous n'aimez pas. Moi, par exemple, je vais prendre cette ligne-là. Pour cela, découpez la, la boîte de la façon que je vous montre, merde, vous voyez, vous voyez rien. De la façon que je vous montre, vous découpez la boîte. Donc, vous coupez la boîte juste au milieu. Et là, maintenant que vous avez fait un magnifique trou à votre bois boîte, même si vous avez une grosse tête. Vous pouvez l'enfiler. Et voilà votre magnifique casque Haribo Chamallow Choco Monochrome Version. Alors voilà, vous avez appris à faire un casque Monochrome Haribo Chamallow Choco Version 1.0. Maintenant, je vais vous apprendre à faire un casque Haribo Chamallow Choco Monochrome 2.0 Version c'est parti donc pour faire ce tuto vous aurez besoin d'un lacet de chaussures là, ou d'une ficelle en général là. et ensuite du casque haribo chamallow attends, attends. du casque haribo chamallow choco monochrome version 1.0 vous prenez une paire de ciseaux Là. Merde j'ai perdu mes ciseaux. Là. Là. Là. Je vous ai vu. Je vous ai vu. Ah ce sont pas les mêmes ciseaux. Mais ce n'est pas grave. Il comprend jamais rien du tout. Vous prenez un truc pointu. Et avec le truc pointu comme un compas par exemple. Vous découpez pile où il y a le quart donc là vous voyez et là donc là vous faites un trou ici vous faites un ah, il a glissé le petit chenapin du coup je l'ai perdu ce fils de... hop là là vous faites un trou où vous avez repéré attention il faut être fort pour faire le trou parce que c'est pas un travail de mauviette parce que c'est un casque pour faire la guerre après tout. Allez, vous faites votre superbe trou magnifique. Voilà. Après rectification, vous faites de vous trouvez de l'autre côté. Et voilà, c'est déjà magnifiquement beau. Et vous faites pareil de l'autre côté. Aïe j'ai tout cassé Je fais comment, maintenant Regarde, maintenant, en plus, je me suis fait bobo. Ça casse les couilles. Maintenant, je vais mourir. Adieu, les amis. Ah J'ai taché mon bureau, merde Je fais comment C'est bon Mais bon, j'ai tout nettoyé. Bref. Donc, euh, maintenant que vous avez fait vos deux trous à là et à là il est mal fait. On, et si vous avez mal coupé on pourra mettre du scotch après ne vous inquiétez pas les amis donc vous prenez votre lacet et vous le mettez d'abord dans le moins gros trou que vous avez fait donc déjà moi je vais le mettre ici et voilà, faut... ensuite quand vous l'avez rentré vous faites un magnifique nœud. Et si ce n'est pas déjà fait, vous essayez de déplacer tous les tours que vous avez fait vers l'intérieur. Comme ça, ce sera moins moche. Donc, ensuite, quand vous avez attaché la première partie, vous le mettez sur votre tête. Vous prenez la ficelle. Et vous serrez le plus possible. Enfin, pas trop quand même. Je me suis trompé. Donc, Ensuite, quand vous êtes là, vous rentrez l'autre partie de la ficelle dans l'autre trou que vous avez fait. Voilà. Vous le rentrez, vous tirez. Allez, non, vous tirez. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous mettez votre casque. Et vous mettez la ficelle là. Ensuite, vous tirez encore resserrer le casque ensuite quand vous avez resserré votre casque à l'endroit que vous le souhaitez vous maintenez là la ficelle et vous enlevez votre casque oh j'ai perdu mes lunettes en même temps ensuite vous prenez le bouclier passe et vous le coupez vous le coupez ah, une fois que vous avez fait ça vous faites un nœud du côté il n'y a pas de nœud. Attention à bien le faire à l'intérieur, les nœuds. Une fois que vous avez fait ça, vous avez terminé Il ne vous reste plus qu'à enfiler le casque et à passer la ficelle. Et voilà C'est terminé Il ne bouge plus. Et vous avez un véritable casque de la seconde guerre mondiale. Maintenant, vous êtes prêts à sortir dehors pour faire la guerre aux vilains allemands Allez, au revoir Et n'oubliez pas de vous abonner, lâchez les pouces bleus, parce que c'était très dur à faire et je me suis coupé Je me suis fait bobo ils ça fait mal les bobos Et pour enlever le casque, vous ne pouvez pas